Tête faucheuse Polycut 6.2 Steel La tête de coupe Polycut 6.2 de la gamme Steel est un outil de coupe polyvalent. C'est une tête de coupe pourvue de deux couteaux mobiles en plastique. Optimisée pour une utilisation avec des débroussailleuses à batterie, elle est parfaitement efficace grâce à un grand cercle de coupe de 33 cm. Idéale pour le nettoyage et le fauchage des surfaces étendues. Le packaging comprend les deux éléments de la tête de coupe le socle, la platine de maintien des couteaux, une petite tige de blocage en acier, les deux couteaux mobiles et enfin quatre couteaux de rechange. Le montage est simple. Le socle est placé sur le support moteur. Sur cette face du socle se positionne la platine de maintien des couteaux. Celle-ci possède sur sa face intérieure deux en acier inoxydable qui sont les axes de rotation des couteaux. Je mets en place les couteaux sur les axes de rotation. Je bloque la rotation du support de tête sur le bloc moteur à l'aide de la petite tige d'acier que j'introduis dans l'orifice prévu à cet effet jusqu'à son insertion dans une des encoches du support de tête. Je présente maintenant la tête de coupe sur l'axe de rotation du moteur en maintenant les couteaux en place et je visse la tête. Il ne me reste plus qu'à retirer la tige d'acier qui bloque le support de tête et la machine est opérationnelle. Ces couteaux mobiles permettent de faucher le bord des obstacles tels que les murs et rochers et divers autres matériaux abrasifs. Ils s'usent donc plus ou moins rapidement. Il est important de vérifier leur état fréquemment. Si un des couteaux présente une fêlure, par exemple, il faut impérativement le changer et remplacer les deux couteaux, car un couteau neuf et le deuxième usagé, avec une différence d'état d'usure, entraînera des vibrations.